Deux jeunes hommes, marchons le nom d'un colloi. autant de qu'il la vie. Malgré toute sa beauté, peut être absurde, due à sa fragilité. cette idée ne mérite pas de vivre je vous présente H sans lumière.